At school. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma routine du matin de la rentrée. C'est un peu un classique sur ma chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire. Just going home, Comme tous les ans, depuis plusieurs années, je commence ma routine avec un petit café avec du faux sucre. Je passe le tout au micro-ondes et puis après, je rajoute un peu de lait. Et ça me fait mon petit café au lait. Ensuite, je vais juste chiller sur mon téléphone et aussi, truc très important, je vais remplir mon notion, c'est-à-dire que je vais faire ma to-do list de la journée. Ça me permet vraiment de me déstresser et j'ai des airpods puisque j'écoute des vidéos en même temps. Parce que Jules dors et que je ne le réveille pas parce que je suis une copine attentionnée. Voilà. Et sinon après je vais me maquiller. C'est très très simple. Je mets anti-cerne, fard à paupières, un peu de mascara et un peu de blush. C'est ce que je fais maintenant. Et je trouve que ça me va grave bien. Et je lisse mes cheveux. Parce que comme je les accroche la nuit, ils sont vraiment hyper abîmés. Et ensuite je vais me laver les dents. Parce que c'est indispensable. Lavez-vous les dents. Et ensuite là j'avais proposé à Jules de choisir ma tenue. Comme vous allez voir pour la rentrée. Parce que je me suis dit que ça pouvait être marrant. Ok, alors pour la tenue du jour de la rentrée, euh, j'ai eu l'idée pour changer de proposer à Jules de choisir ma tenue, qu'il l'a fait avec amabilité et enthousiasme, donc je vais vous montrer tout de suite la tenue qu'il a choisie. Tu peux venir Jules Ok, donc on va vous proposer plusieurs tenues, et vous allez voter en commentaire et je mettrai euh, celle élue le jour de la rentrée. Pour commencer, j'ai trouvé ce magnifique pantalon noir extrêmement large et cette jolie ceinture. Oh, tu l'as trouvé dans mon armoire quoi. Oui, bah ouais. oui. Euh, après, j'ai trouvé un haut. Je sais pas trop que ça va donner, mais après, bon, il est taché quoi. Mais c'est pas très mais... grave. <rire> bon, alors là, c'est l'entre-deux et après, on va choisir un petit haut. C'est bon. Alors, pour cette outfit, on va commencer par le bas. On a choisi... Les petits docks, tu peux soulever un peu le pantalon parce qu'on les voit. Les jolies docks Martin avec le zip. Par-dessus le pantalon large noir. En jean également. On s'attaque au haut. Bah du coup c'est le haut blanc qu'on a vu juste avant. Et euh, par-dessus ça, une petite veste un peu classe mais un peu vintage. Et avec ça, des petites lunettes qui matchent la couleur du tout. Et un petit tote bag qui va aussi très bien. Tote avec... bag FKS. Ok pour ce deuxième look je l'aime un peu moins mais en fait on a absolument rien changé mais mis comme à je part suis belle, bah, il bien. la chemise on l'a pris pour matcher la tâche d'encre juste ici euh, c'est un look exprès genre Taché, un look un peu écolier. travail exactement parce que c'est la rentrée voilà du coup euh, style big chemise c'est la rentrée de moi euh, aujourd'hui ouais vraiment pas dans un mois quoi <rire> voilà Chuch. et toujours les docs je vous invite à voter pour votre outfit préféré <rire> La de là, même si on sait tous que tout le monde va voter pour le premier parce qu'il est quand même vachement plus beau. Donc je sais pas cette année à quelle heure sera ma rentrée, mais en tout cas j'irai en cours euh, à pied parce que j'y vais toujours à pied. Et donc je vous ai mis quelques petits extraits de l'île pour que vous puissiez découvrir un peu. Donc voilà, je ne fais pas forcément plus euh, le matin de la rentrée, mais je me suis dit que j'allais quand même vous partager mes petits favoris, on va dire, il y en a certains et datent d'il y a quelques mois, d'autres d'il y a quelques jours, pour si vous avez envie de découvrir de nouvelles choses pour la rentrée. Mon premier favori pour cette rentrée, c'est le film Une merveilleuse histoire du temps qui parle de la vie de Stephen Hawking. Ça parle du handicap, ça parle aussi de, on va dire, relations amoureuses. Enfin, je trouve ça vraiment très, très intéressant. J'ai été énormément émue par ce film et je vous le conseille énormément. Donc, si vous avez envie de vous instruire, on va dire, sur la vie de ce personnage, je trouve que ce film est vraiment pas mal. Après, n'hésitez pas à lire des articles en plus parce que, on va dire que c'est reste un résumé de sa vie et que c'est une vision, mais pas euh, la vérité, je pense. Ensuite, je voudrais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai découvert grâce à mon copain qui s'appelle euh, Balot. Et c'est une chaîne YouTube euh, d'un mec <rire> qui parle de design, de logo. Et je trouve ça intéressant. C'est pas du tout le genre de vidéo que je regarde sur YouTube de base. Mais justement, je trouve ça bien de changer, de regarder d'autres personnes pour, euh, on va dire, s'ouvrir. Et ça me permet de voir d'autres choses euh, dans le monde de YouTube. Donc j'aime beaucoup, donc je vous conseille énormément ça. Chaîne. ensuite un livre de michel bussy j'adore michel bussy vous le savez c'est le livre au soleil redouté je l'ai lu il y a quelques mois mais il est vraiment très bien c'est le dernier livre que je peux vraiment vous conseiller puisque j'ai lu plein d'autres livres entre deux mais c'était plus euh, voilà, des histoires un peu euh, d'amour euh, bah, on va dire très intéressantes. enfin c'est pas des livres qui m'ont marqué et si vous cherchez des euh, histoires d'amour je vous conseille encore une fois celle de colin hoover qui sont incroyables et qui abordent plein de sujets très importants et sinon, dans mes favoris aussi, je pourrais mettre le podcast de euh, Lucie Réaume et Cindy. Enfin, J'ai oublié son nom de famille, je suis désolée. Mais euh, qui s'appelle En Privé SVP. C'est deux Youtubers que j'aime énormément, qui sont québécoises. Et pareil, leur podcast est vraiment cool. Donc il n'y a pas de nouveaux épisodes dernièrement. Mais si vous les avez jamais écoutés et que vous avez envie d'en écouter pour la rentrée, je vous les conseille énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous mettre un petit peu mes favoris à la fin et euh, des idées pour... Euh, vous cultiver ou juste vous divertir pour la rentrée, donc j'espère que ça vous plaira euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous aussi pour votre rentrée scolaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube, je vous fais des gros bisous et bye la mif.